Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle d'un article que j'aime beaucoup, c'est le Peak Design Capture. Alors, le Peak Design, c'est quoi C'est un système qui permet de clipser son appareil photo à l'intérieur et de le déclipser à l'aide du bouton. Hop, en, en appuyant, on déclipse et on peut retirer l'appareil en toute sécurité. C'est un système aussi qui permet d'être accroché à la base euh, sur la ceinture ou euh, sur un sac à dos d'accord donc simplement en dévissant ici et en vissant ensuite l'appareil photo euh, et en vissant ensuite pardon le Peak design à l'appareil photo ou à la ceinture hop ensuite on revisse et c'est ici ok donc je vous montre comment ça marche avec euh, un Fuji, donc xh 1 Donc une fois que c'est clipsé sur un sac à dos ou euh, ou euh, la ceinture, voilà, ça marche comme ça. Tout simplement, tout bêtement. Et une fois qu'on veut déclipser, tac, on le tire ici. Aussi bête que ça. Je vais vous montrer sur le sac à dos comment c'est vissé, parce que moi j'en ai deux, j'en ai un en alu, comme ça, en gris argenté. Et puis je m'en suis acheté un en noir voilà le Peak Design Capture donc comme je vous ai montré sur le sac à dos donc là il est sur, sa, là, il est sur la lanière donc du coup euh, ça bouge pas, hein. c'est vraiment bien c'est pratique, efficace par contre moi si j'ai un conseil à vous donner c'est que j'ai pas vissé les vis jusqu'au fond parce que ça finit par dépasser ici et ça finit par gratter un petit peu accrocher un petit peu le t-shirt donc du coup je les, vis qui sont, enfin, je les vis à ras en fait, à ras euh, J'essaye que ça, ça soit vissé au maximum non plus, euh, au maximum aussi, mais que ça soit vissé à ras pour euh, pour pas que ça gêne en, en portant le, le Peak Design. Quoi. Mais du coup, c'est un système qui est vachement efficace. Moi, je l'ai utilisé quand je suis parti en week-end à Paris euh, pour visiter hein, le Louvre, pour visiter euh, Montmartre, le Sacré-Cœur, tout ça. Je l'ai bloqué à la ceinture et du coup, ça m'a permis en fait, de me balader avec mon appareil photo à la ceinture et de pouvoir, changer, euh, le, non, de pouvoir prendre l'appareil photo et le photographier rapidement, plutôt que, euh, que de le ranger dans le, sac, euh, dans le sac à chaque fois que j'en avais pas besoin. Donc du coup, ça c'est très très bien. Franchement, c'est ce qui m'a motivé à l'acheter en fait. Avoir mon appareil photo toujours à portée de main, sans forcément aller le chercher dans le sac pour le ressortir. Et euh, j'ai trouvé ça vachement pratique, surtout à Paris. Par contre, à Paris, euh, je n'ai pas osé l'accrocher sur la lanière, parce que j'ai vu... Fin, ça faisait un peu trop voyant, donc du coup, je n'ai pas envie d'attirer euh, voilà, le regard, le regard sur, euh, sur moi, sur ce système. Voilà, je préfère être, rester plutôt discret, surtout en photographiant. Mais à la ceinture, c'est vraiment discret. Je peux l'avoir ici, clipser mon, clipser mon appareil photo et euh, le, le, le dégainer en fait, euh, directement, directement quand j'en ai besoin en fait, pour prendre une photo rapidement. Donc, ça m'a permis de prendre des photos rapidement euh, au Louvre, rapidement... Euh, dans le métro aussi parisien j'ai pris une photo en mouvement euh, super intéressant donc voilà ce que je voulais vous dire pour cet article c'est un article franchement c'est un investissement mais euh, franchement c'est bien d'avoir toujours son appareil photo à portée de main on peut l'avoir aussi dans le sac une fois qu'on qu ne l'utilise pas en orange on, on peut aussi le porter tout le temps à la main mais voilà quand on se balade en famille si on est avec des enfants s'il faut porter les enfants, il va falloir ranger l'appareil photo dans le sac, il va falloir euh, voilà, s'occuper des enfants. Là, ce qui me permet d'avoir, enfin le système me permet d'avoir vraiment le système accroché à la ceinture euh, et m'occuper euh, de ma fille euh, quand j'en ai besoin, puis déclipser rapidement, sans forcément le ranger dans le sac, le reprendre, et puis voilà. Voilà pourquoi j'avais envie de vous parler de cet article. Moi j'en ai acheté deux, euh, j'en ai un en alu euh, gris, un en alu noir sinon euh, à part ça franchement je vous conseille vraiment cet article il est vraiment super voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour la motivation donc pour euh, faire d'autres vidéos ensuite euh, vous avez le choix aussi de vous abonner et de mettre la cloche pour être notifié euh, quand il euh, y aura des nouvelles vidéos donc euh, sur la chaîne à côté de ça euh, la chaîne est en lien en relation donc avec le blog que j'ai que j'ai lancé donc du coup euh, si ça vous intéresse vous pouvez retrouver des tests des tutos de matériel etc donc là la, la chaîne youtube est toute nouvelle donc euh, les vidéos vont venir en complément euh, s'alimenter voilà sinon vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux euh, sur facebook sur instagram donc voilà n'hésitez pas euh, et puis je vous dis à bientôt